Bonjour à tous, j'espère que ça va bien, même très bien aujourd'hui. On aborde le thème de savoir, est-ce qu'on aime ce qu'on fait? Moi, j'adore ce que je fais en ce moment, du Amazon, du voyage, et je vous pose la même question. Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Comment est-ce que vous décrivez votre travail, votre carrière en ce moment en tant qu'entrepreneur? Est-ce que vous adorez ce que vous faites? Est-ce que vous aimez ou est-ce que vous subissez? Est-ce que vous rêvez de ne plus avoir à faire ce que vous faites en ce moment? Donc, quelle série de questions? Pourtant, la réalité est que vous avez une possibilité de job phénoménal. Les ventes n'ont pas de limite. Avec des possibilités aussi incroyables de réussite, ça va faire l'envie de bien des gens dans votre entourage. Ou ça, ça le fait déjà en ce moment, puis c'est une super chose. La réalité est que votre travail est très difficile et exige de la compétence. L'une ne va pas sans l'autre. Puis une des raisons principales, je suppose, que vous avez choisi la formation, c'est que pour amener votre niveau de compétence à un autre niveau. Donc, permettez-moi de vous ramener à ce que j'appelle mes questions existentielles. La première, pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites en ce moment? Est-ce que vous adorez ce que vous faites en ce moment? Puis, qu'est-ce que ça prendrait pour que vous aimiez un peu plus encore ce que vous faites? Parce que la réalité, c'est que, dépendamment de votre âge, vous serez sur le marché du travail pour encore 5, cinq, dix... 20, même voire 30 ans, aussi bien être heureux, pensez-vous pas? La première question, pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Mais Il y a une raison pour laquelle que vous avez voulu vous lancer dans la formation. C'était quelle? Vous avez cliqué, vous avez acheté, puis vous avez dit « Ok, c'est celle-là, puis je me lance, puis go, cette fois-ci, ça fonctionne. » Je vous demande de faire une introspection sincère. Choisissez la voie de l'entrepreneuriat dès aujourd'hui. Si vous avez un changement à apporter, ça serait lequel? Donc, qu'est-ce que vous allez faire de différent dès aujourd'hui? Quels seront les impacts de cette décision sur votre vie? Considérez aussi les questions numéro 2 et 3. Pour vous aider à y répondre, est-ce que vous adorez ce que vous faites et qu'est-ce que ça prendrait pour que j'aime ce que je fais? Donc, croyez-moi, la majorité des cas, il s'agit d'ajustements minimes, même très minimes. En fait, le simple fait de dire que cela prendrait Quelques ajustements, environ aussi, aussi minimes que 2 mm, là, les gens ont la difficulté à visualiser que d'apporter de minimes changements sur une base quotidienne, sur une foule de facteurs peut se résulter en une croissance absolument phénoménale. J'ai pas le titre du livre euh, par cœur, mais il y a 21 Days Habit, ce qui mentionnait que pour briser une habitude, euh, une habitude ou une habitude plutôt, qui était très bien ancrée en nous, ça prenait 21 jours. Euh, C'est pas facile. T'sais. Vous allez voir que, ouais, au début, les, la motivation est là, mais après quelques jours, euh, ça commence à, à prendre euh, dans fond, son déclin. Donc, euh, je vous invite à vous mettre des alarmes. Faites-le pendant une semaine, commencez par une semaine, de dire 5 heures tous les soirs, je regarde mon listing. Parce que, voyez-vous, qu'est-ce qui nous permet de voyager de notre part? d'avoir la formation à jour, de constamment regarder des, des listings, puis en plus de parler avec les fournisseurs chinois que, dépendamment du décalage horaire, c'est pas toujours euh, l'idéal. Puis, je suis pas le seul à me plaindre qui répondent pas nécessairement très rapidement. Donc, euh, c'est tout un défi. Mais pour ça, on a un agenda. Puis, semaine après semaine, on la refait pour dire ça serait quoi notre semaine idéale cette semaine. Je comprends que la plupart d'entre vous avez des obligations soit par rapport à la famille, le travail, et que c'est pas votre euh, emploi à temps plein en ce moment, mais simplement de consacrer une certaine, un certain nombre d'heures par semaine va faire toute la différence. Donc, j'adorerais qu'à la suite des questions que je viens de vous énumérer, vous disiez, vous vous dites, quand je pense vraiment, Alex, ben j'aime vraiment ce que je fais, puis c'est vrai qu'il y a des possibilités infinies, puis je pense que faut, à ben, vous le démontrer semaine après semaine, que ça fonctionne. Donc, sur ça, ben, je vous dis bonne rétrospection, puis à la prochaine. Ciao!